Voilà, je suis avec François, Itso so François de chez Smeg. Euh, Smeg qui, de nouveau, a rechangé son stand. Enfin, ça a encore une fois changé. Euh, un petit peu, des petits aménagements. On est ici dans la gamme Dodge Shell Style Novo, oh. qu'on a nouvellement en magasin, parce qu'elle est en magasin. Et tu me montres deux, trois petites nouveautés. Explique-moi ça. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, dans cette gamme-ci, on a rentré donc, une nouvelle cave à vin qui peut être connectée, qui vous permettra bien sûr de modifier les températures, de regarder ce, qu vous avez, ce que vous avez en stock pardon, et de pouvoir également associer un plat par rapport à ce, aux vins qui sont euh, repris dans la carte. Donc on est toujours dans, une, dans un monde où on connecte tout. Tu montreras tout à l'heure une tac et une hot, on doit savoir tout connecter maintenant. Voilà, bientôt on va pouvoir effectivement tout connecter par cette euh, application que l'on peut télécharger chez Smeg. Et bien évidemment, on va pouvoir savoir quels sont les appareils dans le futur qui pourront être associés en connectivité avec les autres pièces alors aussi si vous voulez savoir ce petit tiroir sommelier est disponible en magasin parce qu'on l'a rentré et on a rentré la gamme de chez Stinevo, mais tu voulais me montrer une euh, nouveauté au niveau des poignées alors voilà, cette gamme-ci ce que l'on voulait montrer c'était une gamme excessivement sobre pour les cuisines sans gorge, sans poignée donc par ici en mettant le four sous tension Deuxième pression sur le logo SMEG, votre <rire> poignet s'ouvre, ce qui vous permet bien évidemment d'atteindre et de placer vos aliments à, pour, une, pour une cuisson. Donc vous avez bien sûr four combiné vapeur, vous avez combiné micro-ondes, et puis vous avez four pyrolytique qui est la plus loin. La gamme est complète avec poignet extérieur et également poignet caché. Donc on a les deux maintenant. Tout à fait, on a la, les deux. La, la gamme double pratiquement alors Complètement. Okay. Tu as du sensitif. Tu as bien sûr du mécanique à boutons, okay. alors tu as aussi petit détail, c'est que nous avons rajouté aussi des petits liserés qui existent en cuivré ou en inox. Ok, d'accord, et je pense qu'en magasin on les a mis en inox si on je ne me trompe mis pas. en inox, exactement. Alors, plusieurs nouveautés également, Dolce Gabbana, Dolce avec la gamme petit ménager, alors on peut quand même le dire, la gamme petit ménager, on l'a en magasin, ça cartonne littéralement, que ce soit chez nous ou chez toi, c'est assez impressionnant et donc vous améliorez le design, j'ai failli tomber, vous améliorez le design. On a complété ça, voilà, on a eu l'idée de sortir en frigo années 50 la, la gamme Dolce Cabana. On avait d'ailleurs filmé l'année dernière parce qu'il était présent sur le stand et on a fait un focus sur ce frigo d'ailleurs. Exactement. Et donc ici, on a démarré avec quelques petits euh, électro que l'on appelle dans notre jargon SDA Small, (small domestic Appliance Donc, on a démarré avec ces trois modèles-là. Alors, c'est déjà des gammes. Moi, j'avais déjà vu ceci euh, lors de la visite de votre stand en Allemagne. est italien, mais ils avaient exposé en Allemagne, je, je précise. Donc, ça, c'est des gammes qui existent déjà dans d'autres couleurs. Ok, que ce soit rose, vanille, noir, chrome, etc. Oui, c'est juste en deux tranches. Hein. Donc, en deux tranches. Toasteur, de tranches, okay. la bouloir et le presse fruit euh, Le, presse le reste ça sera pour plus tard, mais pour l'instant okay. l'utilité va être dans cette gamme-ci on va, on va voir après le petit ménager, on va faire un petit focus sur le, le stand juste à côté car c'est donc la gamme Classici, Exactement. si je fait, ne me trompe pas Classici. Okay. et là tu veux me montrer alors, nous avons... une grosse nouveauté que moi, parce que moi j'aime bien les grands fours mais... alors, effectivement en fait, on a bien sûr chez ce mec une large gamme de centres de cuisson avec des grands volumes, 115 litres, et ils ont eu l'idée de faire la même chose en encastrable donc vous retrouvez un appareil avec une hauteur intérieure de 60 cm, avec donc 4 niveaux, 5 niveaux pardon, de cuisson euh, et une cavité... Mais 3 turbines. Ce qui est, oui, de 3 turbines. Ce qui est très important, alors ça peut paraître un détail, mais écoutez bien ce que je vais dire, c'est que quand on mettait un four de 90, dans une colonne, on les mettait souvent en dessous, ce qui n'est pas du tout pratique et donc maintenant on les relève. Le problème c'est quand on met un four de 90, si on voulait un four vapeur à côté ou une machine à café intégrée, c'était jamais aligné parce qu'il faisait 45 maintenant, et donc il y avait un problème d'alignement. Donc maintenant, un four de 90 dans une colonne de 60 s'aligne au reste. Donc vous savez avoir une, une gamme linéaire, une ligne droite dans la cuisine Grâce au four de Nantes, qui est unique. Vous êtes les seuls. Parce qu'ils ont rajouté, tu fais bien de le souligner, Thomas, un petit détail c'est qu'il y a ceci qui est en option, qui est en fait une porte plein vert pour justement oh, okay. permettre d'aligner votre four T'as vu ça, Benoît 60 à côté. Ça vous permet de conserver le même alignement. Donc, même la gamme Classici qui se vend toujours d'ailleurs parce qu'on parle des gammes modernes la gamme linéaire même la gamme classique continue à se vendre et continue on continue à la travailler là, hein. elle évolue effectivement chaque année il y a toujours une petite évolution alors on va aller voir euh, comment les, évidemment les, les fourneaux induction hein, donc ça ça reste euh, ça, ça reste, ça reste, reste classique le, dis le display donc euh, au niveau de l'affichage de la de la commande de la programmation qui a, qui a un petit est peu, un peu changé. Euh, qui a un peu changé et alors Thomas également revient le principe de la mixité ah induction ah et gaz <rire> C'est, c'est, oui, voilà. J'adore, mais c'est que c'est pas facile. On a vraiment, on est, en Belgique, on a vraiment passé soit tout gaz, soit tout induction. Exactement, tout à fait. Voilà, le mix, est quand même compliqué. Et on est sur un brûleur wok, alors on est sur un brûleur très puissant, on dirait un parfait. 4, 4 voilà. kilowatts. Hein, donc ce qui permet, au niveau de l'esthétique, mm -hmm. de ne pas avoir un domino séparé au niveau du brûleur gaz. Et d'avoir et une, et une seule tac. Alors, on va faire un petit focus maintenant sur les lave-vaisselles. Exactement. Parce qu'il y a eu on... un, une... tout qui a été renouvelé chez vous dans les lave-vaisselles, ah. et également une flexi. Un nouveau système flexible, euh, voilà, exclusif au niveau de l'affichage et du, du bras de lavage, surtout. Donc, en premier lieu, on va peut-être faire le petit, la petite présentation. Donc, nous avons ce système qui est exclusif chez SMEG, qui est le système Planétarium. Donc, nous avons en fait deux systèmes de lavage chez nous. Vous avez le système orbital que l'on peut retrouver ici. C'est une, l'orbital, c'est une deuxième hélice attachée à l'hélice qui voilà. va dans les coins et qui tourne plus vite. Qui tourne plus vite. Mais ce système-là, Planétarium, permet en fait une rotation de 68 tours, 66 tours pardon, à la minute contre 45 de l'autre côté. Donc vous avez énormément de passages d'eau au milieu et entre vos couverts, entre ce qui couverts. apporte effectivement une grande amélioration de la vaisselle. Donc un renouvellement de la gamme en, la, en lave-vaisselle. Voilà. Ok. Et... Ceci. Autre principe, alors dans les cuisines équipées, de plus en plus, on place des cuisines avec des petits socles. Des socles qui sont bien sûr inférieurs à 10 cm. Ceci est prévu pour placer ces, ces appareils dans des cuisines où le socle ne dépasse pas fait, pardon, minimum 5 cm. Donc, à savoir que lorsque vous ouvrez la porte du lave vaisselle celle-ci, le panneau en bois, remonte. Pour éviter simplement que la porte vienne... Frapper dans la plainte en voilà, fait. Exactement, parce que par, par, par mouvement de rotation, votre porte, si elle ne bougeait pas, viendrait taper dans la plainte de votre, de votre meuble. Euh, comment On a ça en magasin, on a d'ailleurs plusieurs marques de meubles, et en fait, ce qui est très très important, c'est qu'on aime bien nous placer des socles un peu plus petits également, ça va de 6 voire 10, parce que même pour 10, c'est quand même extrêmement dix, pratique. Ça voilà, et alors à ce moment-là, c'est très important de le signaler, on met des meubles plus grands. Tout à fait. Ok, donc soit des plantes travail plus grands ou des meubles plus grands. Alors Benoît ça je t'invite parce qu'il y a quelques nouveautés mais à mon avis on n'aura pas le temps de s'y arrêter, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ici. En petit ménager, énormément de nouveautés et donc des couleurs, ça vous connaissez toute la gamme. Le mixeur à main Le mixeur à main exactement. avec des options. Quelques options supplémentaires bien sûr. Donc ils sont venus euh, étayer cette, cette gamme. Et le percolateur. Le fameux percolateur tant attendu, effectivement, dans son look toujours rétro, euh, assez sympa d'ailleurs, qui lui arrivera euh, très prochainement sur le marché. A été rajouté également... Un, le gripin 4 tranches à l'américaine. À l'américaine, exactement. 4 tranches, euh, petite tranche, mais euh, très, très large, très sympa. Oui. Euh, bon, C'est un marché un peu particulier, mais qui est en plein essor et qui plaît beaucoup, et donc on a, on a ici la chance de pouvoir... Euh, chaque fois évoluer et compléter cette, cette gamme et il y aura encore d'autres surprises dans oui, le courant de l'année au niveau de l'appareil petit ménager alors c'est important de préciser, on adore cette gamme et on expose pratiquement tout en magasin puisqu'on a tout, dont le, le, le meuble etc, donc vous savez retrouver tout ça et alors on a, parce qu'on quand même beaucoup de vidéos avec François ah oui, et on a oui, d'ailleurs oui. tourné une vidéo concernant cette superbe petite machine oui, à café oui. et qui remporte un franc succès, donc c'est important à signaler alors on va continuer sur le dernier point, parce que les cuisinières Portofino, on a fait ça l'année dernière, donc on va référencer oui. au niveau de la vidéo. On a la, on, a, on a la pyrolyse au niveau de la gamme Portofino, voilà c'est important, donc les cuisinières euh, inspirées du, de la petite ville de Portofino, la nouvelle gamme linéa. Nouveau look, nouveau look. Voilà. Il y a, vous savez que c'est un peu tendance aujourd'hui. On doit faire des, des reliftings. Ça se fait dans d'autres dans domaines également, et chez donc, des personnes ici, aussi. Hein. Et, <rire> chez... <rire> et donc ici, on a eu euh, vraiment l'intention de, de de rechanger ça parce que ça faisait 6 sept ans que cette gamme euh, stagnait un petit peu. Et donc, ça reste. Des grosses ventes quand même, hein, la gamine. grosse hein. grosses ventes. mais au niveau de, du, du, du relooking, ça, voilà, ça ça, ça pas touché un petit peu. Donc, ici, on a refait le petit bandeau inox qui a été diminué. On a fait une poignée, poignée. donc, en inox également chromé, en chrome, pardon, avec le petit rappel de la ligne des euh, sérigraphies dans la poignée, oui. vous avez également donc, le bouton meilleure préhension, meilleure euh, qualité pour parce qu'il était tout plastique avant hein. Tout plastique avant. maintenant il est recouvert d'inox également donc vous, vous le retrouvez dans une définition 45 cm vous le retrouvez dans une définition 60 cm pyrolyse ou pizza fonction vapeur clean okay. Petite précision, parce qu'on ne le précise pas assez souvent, il y a une résistance sur cette pierre à pizza. Tout à fait. Voilà, donc on cuit vraiment comme dans un four à pizza. Ça apporte la, ouais. même, la même saveur, la même fonctionnalité. En 4 minutes, vous avez votre pizza pâte fraîche qui est cuite. Ah, ok, parce qu'une pizza se cuit grâce à la brique réfractaire et non pas par une résistance qui vient du dessus. C'est quand même important à signaler. Même, parce que, voilà. Et ça peut, et peut également servir comme pierre à pain. Hein. Exactement. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est un prototype, hein, on peut le dire, il n'y a pas de souci. L'idée, la connectivité, etc. On pourra bientôt connecter sa taque et sa haute. Donc, on branche sa et selon la puissance de l'attaque, la haute se règle en, en fonction. Exactement, voilà. En fonction du degré d'humidité et de vapeur, la haute se mettra règle en fonction. Se règlera, se règlera. Pour toutes celles et ceux qui oublient de brancher la haute, problème est résolu. On n'a rien à faire. On branche l'attaque, la haute se met en Elle route. Se mettra en route automatiquement, tout à fait. Oui. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir chez oui, toi. En tout cas, cette année, c'est quand même assez impressionnant ce que vous avez sorti cette année-ci. Donc, euh, on résume rapidement la nouvelle gamme Classici, les fours de, de 90, la, la, la gamme Doce Style Novo Exactement. avec les nouveaux designs et la poignée cachée quand on veut des cuisines euh, sans gorge oui. ou sans poignée carrément dans la, dans la cuisine, oui. la connectivité, la nouvelle gamme Linea, les lave-vaisselle totalement revues. revue, donc c'est vraiment un système totalement exclusif. Et donc, la nouvelle gamme petit ménager qui reste un succès magnifique. Oui. Et, tout à fait. Eh bien... Si tu veux faire la petite parenthèse juste pour... C'est une nouveauté quand même four pyrolyse grand, grand volume sur la cuisinière Portofino. C'est important à dire. Juste ça. Euh, donc ici l'idée c'était de faire toujours comme dans le Classici, une toute grande cuisinière 115 litres four pyrolytique avec également toujours son tourne broche puisqu'il faut savoir que de plus en plus les fabricants éliminent le tournebroche. Ce qui n'est pas, pas bien, parce que dans le sens, moi j'aime bien un poulet, tour, un poulet à la broche, c'est quand même extraordinaire. Le faire soi-même. C'est excellent, le poulet voilà. du marché, mais qu'on peut faire chez soi. Donc vous la retrouvez bien sûr dans la définition de su-induction, dans bien sûr les différents coloris. Euh, orange, jaune, rouge, Magnifique. anthracite, noir, blanc et inox. Eh bien merci François, c'est sur ces belles couleurs de la gamme Portofino qu'on termine le live ici chez Smeg. On continue, à tout de suite. Merci beaucoup François. A très bientôt, merci de votre visite.